Bonjour à tous et à tous, c'est Geekko, on se retrouve pour l'épisode suivant de Fable Anniversary, l'épisode numéro 22, si je ne m'abuse On va reprendre toute la... 1, 3, tout de suite la sauvegarde Mais avant ça, on va changer les touches Parce que c'est très important, sinon ça ne va pas le faire Traditionnel, voilà, c'est parti C'est parti cercle des morts on va continuer la partie... Oh la sale trogne. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait encore Mais c'est pas possible J'ai honte J'ai honte de mon équipier, De mon mate Alors l'or est la devise principale sur les terres d'Albillon avec de l'or. Vous pouvez acheter de l'équipement et divers biens dans les boutiques marchands Vous pouvez aussi acheter des services et parier Il existe différentes façons de carrer de l'or En accomplissant des quêtes, en fouillant des cadavres, en vendant des objets errants, en faisant de l'achat-vente de maisons Bien sûr, comme je vous l'ai montré hier Comment nous avons des clés On va essayer d'ouvrir ce coffre En croisant les doigts pour en avoir 10 On commence tout de suite à la vapeur Donc les dix clés c'est bon, on les a, je sais pas comment Je pense que c'est moi qui vais allé chercher ah, ah, impossible Tout à fait euh, on est où Je pense qu'on était en direction de la prison. Oui, c'est ça, c'est cela. On va continuer tout de suite, on va pas regarder la quête, on est, on est des dissidents, on n'a pas peur. On va rien regarder du tout, et on go. C'est parti. Mais je sais pas si c'est dans ce sens-là ou si c'est dans l'autre sens, hein, donc bon. Votre sac d'or s'affiche en bas à gauche de l'écran quand votre richesse augmente ou diminue et quand vous faites des achats. Alors, trouvez votre mère et échappez-vous de la prison de Bargate. Oh. Maman, maman, maman. Oh, je pense que ça sent le boss. Ah oh non, ça va, c'est vrai. Peut-être quand on arrivera au bout. Parce qu'il y a un truc qui me regarde. À la droite, Regardez à droite, c'est Regardez, voyez là, là, en gauche, en gauche, il y a un gros non-oeil C'est-à-dire que quelque chose me voit. Ouh. Ouh. Dou -dou -dou. mon ami. Non, raté, parce que je vous voulu faire. Oui, je voulais tirer dans l'eau, Bonjour. Pas du tout raté. C'est parti. La prison de Bargay. Trop bien, parce qu'on va se faire emprisonner, pour pas vous spoil. Comme des merdes. Oh, regardez. Tout en haut de la mave, là-bas, il y a un gros... Une espèce de grosse pieur avec une tête chelou qui rigole. Il faut trouver les portes de culi, culi, s'en sans c'est rien. Et je m'en fous, bordel. Ah Ouais. Poil tout shot casse-toi. Tout shot on n'a pas peur. On ne pas... Oh, allez, là, le OS. Mais vas-y, mais rentre chez toi. Rentre chez toi. Ah oh. Quel okay, accord, c'est gentil. Une nouvelle coupe de cheveux, ce serait pas mal, hein. La tronche qui se tape. Vas-y, crève. PAN oh Allez, là. Allez, là, hop, raté. Oh putain je vais me faire défoncer. On enfin, va faire gauche droite. Vas-y ah, si tape Tape mon gars Il veut plus taper. c'est plus simple encore. Alors est-ce qu'on a peur On a pas peur, on va aller par là. Ah mais casse-toi, putain Dégage. En gros le but. Euh, Qu'est-ce que je cherche Oui non, ouais voilà. C'est pas de faire ça, parce que ça c'est trop la merde. Ah non, mais non, mais les. Oh, mais non, mais non, mais moi-même.. Moi-même, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Non mais viens, j'en ai marre de ce truc qui sort du sol. Casse-toi. Alphonse. J'ai l'impression en mode berserk. On s'en total. Ils peur de rien. voilà. Non mais j'en ai marre. Ok. Ok, vas-y, casse-toi. C'est bon là Ouais, c'est bon. C'est ce qu'on va faire. On, va... on s'en bat les couilles. On s'en bat les steaks. On va se barrer. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il faisait casse toi Non, mais j'en ai plein. D'accord. On va faire ça. On va laisser tous les tous les méchants. Euh... Tous les méchants zombies derrière. On va ouvrir le coffre. Puis on se casse d'ici. On va tous les zombies. Du... Non, mais vas-y, va-t'en, toi. On n'est pas archer en plus. Comment on va la tuer, cette salope Il se dégage. Hop, toi, tu. Pas l'envers, non, mais j'en ai marre. Ça fait 5 minutes qu'on est dans la partie, ça me saoule. Bonjour, casse-toi. Alors, euh, oui, il y a une salaud Raté Allez, hop, pourtant, y a cette saloperie de fait là. Ah, voilà. Allez, tiens, ramasse Allez, ramasse Et pends Allez, allez Vas-y, casse-toi, rentre dans ta tombe, c'est le bruit de cadavre Ouais, c'est pas grave, on les a eu, Easy. Non mais il me casse les balles, hein. on va se barrer. Hein. Dit, non mais t'as ça, il tapait dans le vent. Hop Tape une petite esquive. Hop Vas-y, casse-toi aussi. Doubi -doubi -doubi -doubi -dou. Négatif, le mur. Pas gentil le mur. Ok, vous savez quoi On va tous débuter. Parce qu'on a peur de rien. Non mais non pas ça. Tire à côté, arc. Arc, tire à côté. Là, voilà, c'est bien là. J'ai une moto kill, c'est cool. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il meurt. Vas-y si toi si tu meurs. vas-y, rentre chez toi, mon grand ami. Ah non, mais va-t'en, le nain, voilà. Merci. Bah, je suis occupé avec euh, quelque chose de relativement énorme. Et non, ce n'est pas ce que vous pensez, mon de pervers. C'est juste un monstre. C'est juste un monstre. Incroyablement difficile à vaincre. Casse-toi, putain, mais t'as fini de tomber comme une lopette, relève-toi, clochard. Ah bah ouais, non mais j'en ai marre Ok, tu me saoules. T'as fini de tomber Attends. Oh, vas-y, casse-toi, voilà, c'est bon, vas y Barrez-vous les clodos. Voilà, on, on se casse de là. On se casse de là. Alors... ce que je fais à droite, à gauche. nick douille, c'est toi, l'endouille, à droite. Ça sort la misère. Oh non, mais non, j peux dire à la droite, une fait putain. Trois flèches. Vous êtes prêts On va compter. Allez, y apparaissent, allo. Apparaît, bordel Ok, ok, tu me saoules. Ça marche pas. Il y me gaver longtemps. Trop brise bouillonne. Ah, dégage. Mm -hmm. Mm -hmm. Plutôt drôle, hein. Ah qu'est-ce que le mec noir. C'est ça, regarde, je vais essayer. Allez, dégage. Et voilà, triple flèche dans la gueule. Tu fais bon la maline, hein se dégage là Une espèce de sous à la con pardon j'ai rien contre les sous hein. mais là un petit peu quand même Le mec est, il est, il est, c'est trail là mais faut quand même pas déconner faut quand même pas déconner amélioration d'affûtage oh oui oh oui des potes attendez attendez est ce que j'ai un sort est ce que j'ai un sort d'Aw alors compétence Foudre. recherche de bataille boule de feu boucle de physique J'essaie de pousser magique, ralentissement, pas du tout, peut-être pousser magique, on peut mettre ça dans quoi Je l'ai, je pense que c'est celui-là, donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur B, pas du tout, gâchette, triangle, non, Y, pas triangle, pas sur PlayStation. c'est va trop être au de tous ces connards, et PAN Eh oui, trop stylé, on va faire ça juste parce que c'est trop classe. Allez, les trous de balles, on tous mourir et là, tap tap pas peu me revoir toi Oh là là Oh là là Mais tu fais pas de dégâts Oh, c'est bien dommage Allez A plus, les copains enfin, les copines, plutôt Allez, y, -y casse-toi bien, vrai. Tranquillement Tranquillement C'est pas passe so bien. Moi je veux vous dire on ira en haut tout à l'heure, j'ai pas envie J'ai pas envie, je suis rentré Ça sort la carotte, pas du tout, ça sort la carotte Je le savais que ça sort la carotte Après, enfin, faut-il savoir Quelle odeur a une carotte Même... C'est crève Crève, on de pecno ça meurt Meurt, meurt, meurt. meurt Deux coups faut leur mettre c'est que le char. C'est des moyens. Ah c'est oh, tous morts Ah non il reste. Ça bro. Et voilà. A plus. A plus. Les portes des ont été conçues pour protéger tout pays de secret. Si vous réussissez à satisfaire Jean-Jacques, eh bien vous pourrez avoir une superbe récompense. Parce que Jean-Jacques est très gentil. Hein Jean-Jacques. Sacré g**. Oh là là! Oh là là, je me fais défonce! J'ai dit quoi la dernière fois? On va tout de suite tuer les castors oui. Je prends la vie, de la vie de putain, vas-y, crève! Oula, ça me saoule! Sur plan B, on va tuer. Tchou. Tchou. Ok, la personne pour montrer votre trophée. Non, mais si j'ai remarqué, ça n'est plus que des gardes. Ok, hop là! Salut, bro! Et regarde, regarde, hop, tu me vois, tu me vois, tu me vois plus. Après, t'es mort, et voilà, et voilà, et voilà, t'es mort. Plus que du pain, mangeons des cuissards. Progressons, progressons. Vous sentez le trap Pas du tout, pas de trap. Grattez. Ok Ah ah. ah, ah. Tu veux me trahir c'est Tu vas mourir Tu vas absolument mourir Je suis le mal. Non, pas comme... Euh, pas comme Veigar les gars Veigar, un peu ridicule Ah, hein. oh, des potions Ah c'est bien ça Merci bien, c'est gentil Je suis en train de me dire on est vraiment nul là, hein, parce que je me rappelle qu'à l'époque on avait des élixirs de vie qui nous permettent, non pas des élixirs, un truc qui nous permettait de raise pour en avoir jusque 9, et là on en a 0. Donc je me dis, est-ce que on est nul, ou alors on est passé à côté, ou alors on est nul. On a quand même 2 chances sur 3 d'être nul, donc je pense que statistiquement on est nul. Bah. Tu vas crever toi, espèce de garde Voilà. Après, je, je mettrais plutôt la faute sur Zelk hein, parce que euh, voilà, de mon côté, euh, bien sûr, PGM, euh, depuis euh, tout jeune. Euh, j'ai commencé sur euh, Tetris euh, au niveau professionnel avant d'enchaîner par euh, des jeux de société plutôt. Hein, euh, le jeu vidéo, j'ai arrêté très tôt avant de me tourner vers le QEDO. J'étais euh, payé euh, pour tester les Oh putain, non mais je me tais, ça va, je me prie. Alors, euh... Pardon... C'était le craquage du moment... Ok Oh, plein de coffres Qu'est-ce que Oh, oh la tristesse Vous les potes Ça va Ça se passe Tranquille Cool la vie tout ça Le chien Eh oui mon gars T'as raté je suis un héros quand même. Qu que tu pouvoir faire contre moi Oh un poisson lune. Oh c'est trop bien. J'en ai tellement rien à faire. Du tofu. C'est trop bien. J'en ai tellement rien à faire. Un qui a de la même chose, je m'en bats les reins. Pour pas dire autre chose, hein. Parce que nous sommes polis. J'ai pas dit que c'était le stream de la non. Euh... Le stream, non pas le stream. Mais plutôt la, la vidéo de la non-insulte. Non Bien trop tard. Je pense que ça fait, ça fait 15 minutes qu'on a commencé. Et ça fait 15 minutes <rire> que j'ai déjà perdu. Alors... Tout héros a besoin d'un titre. J'avais compris de frites. Enfin, c'est mon côté belge qui passe, tu vois. Dès qu'il y a ITRE, pour moi ça fait frites. On fait fritre, mais c'est pas grave, on s'en fiche j'ai eu du frites. Sur balance. Bon alors, Alphonse. Qu'est-ce que tu nous racontes Touchez-moi encore. Et je vous brise, encore, et et je je vous brise le cou. Scarlett. je te connais. Non, c'est un piège. Vous n'êtes pas mon fils. L'ordure se fait la tête. Mais, c'est toi. C'est vraiment toi, n'est-ce pas Mais, oui, m'en... Que pensais-tu faire en venant ici il va nous prendre tous les deux Je lui ai pété sa gueule, mon pardi de vous Incroyable vous dit, <rire> de Tu es un héros, tu lui une cage, hein Espèce d'abrut. Allez, on arrête. Plus d'insultes. Coucou, man Tu viens par là Là, on va se faire arrêter dans le, dans le petit passage On était tout à l'heure. Là, je dis, it's a trap Ce sera vraiment yes. un trap, pour le coup. Alors, à péter les coffres, parce qu'on a que ça à faire. Ah, j'ai eu une potion d'expérience, regardez ce que c'est. Équipement, potion, ici, élixir de volonté. Je vais en prendre ça va utiliser, non mais c'était pas ça que je voulais faire, mais si, ça marche aussi. Équipement, alors, potion, ici, potion d'xp de force, xp d'adresse, aspect de volonté. Ah on a 60 potions de santé. Et bien on va go dans le tas tarn. No ok les gars, on s'en balance. On peut prendre super cher, on mourra jamais. Comment il y a, les potions Qui sont les gardes C'est là. Non mais me tirent pas à travers. Oh là là, Oh le bug, il tire à travers l'escalier. Pas du tout, ils sont dans le mur. Oh mais quelle bande de salauds. Mais oui, eh putain, vous voyez ça comme moi, ils sont dans le mur, ces connards. Plus on se casse, maman. Allez hein. hop, t'es la route. Voilà. C'est là qu'on va se faire carracher dans quelques minutes, dans quelques mètres. Ici, pile maintenant. Pan, voilà. Tu l'avais dit hein. Bonjour. C'était un piège. Jack. Salut, Jack. Ton enfant est un vrai héros, chère Scarlett. Savais-tu qu'il avait été sacré champion de la Reine oh, C'était facile. Tu aurais été si fier de lui. Ça doit être de famille. Il a les yeux Il rouges Il trop fumé, bien sûr, comme vous le savez. C'est lui -le, le grand loup. Espèce d'ordure innoble. Laissez-le partir. Il ne sait rien. Comme on voit, le fils qui ressemble très fort à la mère, le tous de les deux, une seule des... tête. A que a ça va a mieux maintenant. Eh oui, j'ai est ton vie. Oh <tousse> <tousse> ouais. Non, t'as raison. Oui. Ta petite fille chérie était... Je dit à propos de l'épée et de votre misérable lignée. Et maintenant, très cher, tu vas me dire où se trouve la. Oh. On se fatigue par des métains. Les portes aux démoniaques ont été conçues pour protéger tout type de secrets. Si vous réussissez à satisfaire une porte démoniaque, elle vous laissera peut-être passer. Ouh. Oh là là Oh, tellement de style T'es en train de pisser sur ma porte, ce là. Tais-moi ce, -ce tatou Je te pète ta gueule, moi, putain c'est vous qui ont torturé au J'entendais vos cris même Mais pas, pas de peur. Attendez un peu. Je vous connais Vous êtes face de cul, c'est ça <rire> <rire> <J 'ai rire> dans et gars oh, putain, ça quelle réputation quoi! Mais vous êtes face de cul. Le directeur n'en revient pas de sa chance. Où son anniversaire là. Tous les ans on nous sort de notre cellule pour nous mettre au soleil. Bah, on se rappelle comme c'est bon. Lui retour cache, au cachot direct. Il ne le fait pas par compter non plus. Il doit courir. Il y a plus des meubles et des livres. Je l'assume. Bon. On peut pas dormir Non. Je sais plus ce qu'on doit faire. On doit attendre les gardes. Hein. Allez, sale chien, c'est l'heure de la course. Salchien sale chien, comme dit. Oh tu vas prendre une droite, comme Et ça là. PAN Génial Ouais Allez ouais. Génial Génial Génial Super génial Super génial Rien ne faut un bon tatouage pour donner du caractère à un individu. Vous rencontrerez des tatoueurs dans divers endroits. Transformez votre corps en galerie d'art ambulant ou en horrible attraction a des coups, et de l'action, Porte pour pas de problème, hein pas de problème, on va s'en sortir. Alors, plus qu'on va. Deux, un, deux. Tiens, je te pète ta gueule, moi. Bah, parez vous mon Tucker. C'est de torture. Je te pète ta gueule, moi. C'est ça oui. Voilà. Tout pis dou Vas-y, essaye de me dépasser, toi. Je t'en fous une dans ta gueule. Oh merde, je me suis trompé de C'est ça, toucher. Ouais. Quoi, tu me dépassais, c'est ça aussi, Sans plus mes jambes. Vous êtes nuls aussi avant de bouler. Sans plus mes jambes. C'est par là. non mes poil sur les remparts plutôt stylé Bravo Voici le vainqueur Grosse Tantouse Emmenez dans mon bureau Ce bon vieux Guézou pour nous accueillir Toujours sympathique Quel est qu'un tatouage on l'a déjà dit. Le récital va commencer Souvenez-vous je demande le silence total. Total. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taire. Mais t'es ça, rien. L'audacieux moineau. Lorsqu'il survole ce triste pénitentiaire. Rien ne peut l'atteindre à même. Essayez toujours, mais vous échouez. De son veille nous parvient sa chose. Qui nous raconte qu'il fut mis dans une cage Le code secret est un 4-3-3. On n'a plus le temps. C'est un nuage et tour de boue. Changez en vapeur. Allez! Mage. Oh, joli. Euh, non! Allez ouvre ton lit, t'as plus le temps la bordel Quoi Putain, on putain, a bordel de merde. Putain. Ah oh, mon dieu, ouais, c'est ça, mais putain chier. Et ça paie également sa raison. Une année de plus s'écoula dans cette prison. Une On autre année de torture. On va sortir que plus tard à son noble et ancien qui coulait dans ses veines, le pouvoir de la guilde, tout cela n'avait aucun sens. Bien sûr que procédure. si Et pendant tout ce temps, Jack of Blades était libre en albion. Le héros ne pouvait s'avouer vaincu, il se libérerait. Bien sûr Bien sûr qu'on se libérera jusqu'au bout Oh, j'aime me faire torture, ça se passe bien. Le mec se réveille en baillant après une petite sorte de torture. Alors, on va attendre une dernière course. Salut, je m'appelle Fast Bah Excuse-toi, grand. Je suis à foutre, moi. C'est quand tu veux le garde. Allez, ah, voilà. Allez, sale chien, c'est l'heure de la course. Et tu as intérêt à nous divertir. Et tu as, as intérêt à nous divertir. Gros, vous avez intérêt à gagner. Et pour les perdants. Et il sert de torture. J'ai Tournez que tournez que tard. Génial! Tournez que tournez que tard. Pas du tout. Alors, ce que c'est ça? Vous connaissez la chanson, mais bien sûr. Ne préoccupez pas, je l'ai encore une, ça va, c'est clair. On va rester derrière, on va calmer. Ferme ta gueule, pardon. Je cours à poil sur les murailles. Bon, bon, bon. Ça va easy, un petit jogging comme ça, une fois par an. Le mec est plutôt fort. Bon, alors, il a quand même mis un kilomètre à ses boulets. Hein. Pardon. Allez, Ah, oh, c'est plus fini encore. Il manque un petit tournant. Oh. Ouais, je sais, merci, hein. Merci, c'est gentil. Ah, c'est gentil, merci. Vraiment, vraiment un être fort sympathique. Oui, mais c'est ça, mais je m'en bats la de ton récital. Car elle est dans son nom, ses yeux, son âme. À côté d'elle, je suis tout petit. Quand je la vois, mon cœur fait chaud. 45,04. Elle vit vers le nord, entourée d'arc-en-ciel. Je la regarde, elle dit. Ça va passer Putain, allez, faut que je trouve la clé de quelle Gauche, droite, pique, nique, douille, c'est étoile, en douille, gauche C'est pas ça, mais j'abandonne hein. Mais oui, on a la clé On a la clé C'est ça, allez, je me casse Par contre les amis, on va laisser la joie à notre confrère et donc en cellule le temps qu'on l'a... Oui mais ça va. Euh, je sais plus où j'en étais. Oui, on va laisser à Zelk le, le plaisir de s'évader de prison. Nous, c'est taper des trucs de merde. En vrai, lui il va se taper l'évasion qui va être relativement rythmée. C'est des combats tout le long jusqu'à jusqu la fin. Donc je pense que le premier épisode, ce sera une demi-heure de fight. Avec notre ami euh, notre ami Zelk. Donc moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter... Il euh, y a tout qui est dans la description de la vidéo, donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un petit clic, tout ça, toujours sympathique, Et lâchez un commentaire, ça nous fera vraiment plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Au revoir.